Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer un formulaire GET avec PHP. On va donner un petit objectif qui est de faire un site web donc dans... qui va contenir deux pages. Une page, nous proposons un formulaire donc avec la méthode GET, dans lequel il faudra saisir deux nombres. On cliquera sur le bouton calculer et on obtiendra le résultat. Donc on va mettre un premier fichier addition.php qui permettra de générer le formulaire et un deuxième fichier résultat.php qui permettra d'afficher le résultat de, de, de l'addition. Alors pour faire ça, on va utiliser donc Notepad++ pour euh, éditer euh, le code HTML. On va utiliser donc un, un navigateur, donc on va prendre Chrome et donc le serveur HTTP, on va prendre euh, exemple qui nous aura permis d'installer Apache et donc dans htdocs, on a euh, les documents qui sont servis par, euh, par le serveur Apache, et nous on va créer un dossier, donc on va appeler, je vais y arriver, add, voilà, et c'est dans ce dossier add qu'on va euh, créer nos scripts PHP. Donc on va commencer par créer notre, euh, notre premier script, donc là, le premier, c'est ici qu'on va mettre notre formulaire d'addition, hein. donc on va, voilà, J'enregistre mon formulaire addition.php. voilà, je l'enregistre, et euh, donc ici on va aller voir donc, dans notre navigateur, localhost-add-addition -add on va déjà regarder si tout se passe bien, ok, donc là j'ai le texte addition qui s'affiche, alors évidemment, c'est pas du HTML alors on va créer un document euh, HTML alors moi je vais aller sur MDN donc pour euh, pour récupérer euh, mon premier document HTML donc là je vais voir dans les documents dans les dans la doc voilà HTML et donc pour trouver comment on fait pour voilà, ça c'est la base pour faire un document HTML5. Voilà, mon document HTML, je lui donne un titre. Donc on va faire, voilà, Addition ». Ok, après, dans mon, dans mon body, là, on va mettre un titre dans la page, « Addition ». voilà. Et en dessous, il va falloir qu'on mette notre, notre formulaire. Alors, le formulaire, donc je vous rappelle, il doit contenir deux cases et un bouton calculer. Donc, on va aller dans NDN rechercher des infos sur un formulaire. Alors, formulaire. Alors, donc on a toutes les infos sur les formulaires. Donc, notamment méthode, nous, on va utiliser un get pour faire. Et... Voilà, on va regarder les exemples. Donc là, on envoie une requête GET, c'est ce qui nous intéresse. Il euh, y a un champ texte et il y a un bouton de soumission. Donc ça, c'est super. On se copie ça et on le colle ici. Alors le label. Alors on va, bon, on va laisser ça comme ça. Je vais sauvegarder. On va regarder déjà ce que ça nous donne. Voilà, donc c'est pas mal. Alors le nom, j'en ai pas besoin. Nous, il nous faut deux cases et un bouton calculer. Donc le label, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Il nous faut un nom le nom. Donc ID, nous, dans notre cas, on ne s'en sert pas. Alors le type, c'est du texte. On va appeler ça NB1. L'autre type, c'est également du texte. On va appeler ça NB2, notre deuxième nombre. Entre les deux, on met en plus. Et là, on met... Euh, bah C'est bon, ça va. On va, mettre, euh, on va mettre le bouton de soumission, qu'on ne va pas appeler enregistrer, on a dit qu'on allait l'appeler calculer. Hop, hop. Voilà. J'enregistre tout ça. Je valide. Et donc, J'ai bien mes deux champs de saisie et mon bouton euh, calculer. Alors là, admettons, si je mets... 45 plus 3. Si je fais calculer, là il ne se passe rien, ça revient au même endroit, donc l'URL a changé, hein. donc c'est parce qu'on n'a pas précisé ici l'action. Alors nous l'action, on s'était donné comme objectif de l'appeler résultat. Donc quand je clique ici, il faut que ça aille là. Donc il faut que je précise le résultat donc dans l'action qui est effectuée par mon formulaire. Résultat.php. Voilà. Donc maintenant, si je reviens dans mon formulaire euh, vide, si je l'actualise, 45 plus 9, si je fais calculer, ben là on me dit que l'objet n'est pas trouvé, c'est normal, le fichier euh, résultat n'est pas encore créé, donc euh, ça ne peut pas fonctionner. Ben on va le créer, alors pour faire ça, je vais aller ici, je vais faire un copier-coller, voilà, je vais appeler ça résultat, et on va éditer ça dans euh, là c'est notre résultat c'est notre résultat ré je vais y arriver, résultat voilà, nous là c'est plus un formulaire hein. par exemple on va dire que c'est un paragraphe voilà, un paragraphe qui va se refermer ici donc j'aurai un premier nombre, NB1 un deuxième nombre nb2 et puis qui sera égal à un résultat. Voilà. Donc là maintenant, si je retourne dans mon navigateur que j'actualise, eh bien nb1 plus nb2 plus résultat. Donc maintenant, il va falloir qu'on regarde comment on fait pour récupérer ces informations-là. Alors pour faire ça, donc là pour le coup, on est en PHP. Donc on va regarder un petit peu, Donc il y a un, ce qu'on appelle un tableau associatif qui s'appelle get, underscore get, qui nous permet de, de vérifier, de, de récupérer ces informations. Donc là on va faire un var dump, c'est pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Alors voilà, PHP, tu vas m'afficher le contenu de cette variable-là, de ce tableau qui est dit associatif. J'actualise. Donc là on me dit que ce tableau associatif il fait deux éléments, il y a deux éléments dedans. NB1 et NB2. Alors là, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Comme On va rajouter une balise qui nous permet de, voilà, de regarder en termes de mise en forme. Voilà, donc j'ai mon tableau à deux éléments. NB1, ce qui correspond ici, ça devrait contenir 45 dans notre cas. Voilà, c'est ça, notre string de 2. Et la deuxième string qui fait un caractère qui contient 9. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Il va falloir qu'on qu récupère ce nb1. Voilà, donc on va le récupérer, on va le mettre dans une variable. Alors, on peut pas s'embêter, on va appeler ça, on va lui donner un autre nom. Hein. Donc, c'est underscore get nb1. Et donc là, on va avoir underscore underscore get nb2. Donc un, la, dollar, la variable 1 a contient nb b1, la variable 2 a contient nb b2. On va vérifier ça de suite. Hop. Donc 1 et 2 Voilà. Donc j'ai récupéré le contenu de ce qu'il y avait dans NB1, le contenu de ce qu'il y avait dans NB2, et je fais un dump, juste pour voir si j'ai bien récupéré quelque chose. Oui, donc j'ai bien ma première string de 45, qui contient 45, et donc la deuxième qui contient 9. Maintenant, il me reste à convertir ça en entier, en int, et à faire le calcul. Donc la conversion en entier elle se fait avec... Donc, une fonction qui s'appelle inVal. Voilà. La teste, et je regarde. Donc, on a bien 45 qui est un int. D'accord Donc, mon résultat, mon résultat, ça va être au final Donc, la valeur entière qui correspond à donc à ce qui est contenu dans la variable 1, plus le, la valeur entière de ce qui est contenu dans la variable 2. Je vais enlever mes var dump, va commencer à nettoyer un peu le code, là. Voilà, ici, j'enlève la pro là-haut. Donc là, alors si je m'arrête ici, donc normalement le résultat contient mon, bah, la somme des deux nombres, alors il faut quand même l'afficher, donc on va l'afficher où On va l'afficher ici. Donc j'inscère du code php. Au milieu de mon HTML, j'écris que c'est mon résultat. Et on va aller vérifier ça. Je vais ici, je vérifie. Donc j'ai bien 9 et 45. Donc maintenant, il me reste à changer ce texte-là par la valeur de ces deux variables. Donc on va dire voilà, NB1 et 1, voilà, et NB2. Je sauvegarde et j'actualise. Donc voilà, donc là c'est quand même pas mal mon histoire. Alors je reviens ici, on va par exemple faire une autre addition, hein, 450 plus 12. Là on se pense dans les trucs de folie. Et donc on obtient 462, donc ça a l'air de, de bien fonctionner. Alors une dernière chose, normalement il faudra aussi qu'on parce que notre page là c'est pas fini, on va s'arrêter sur ça, hein. mais ce qu'il faudrait vérifier aussi c'est est-ce que euh, les deux variables sont, euh, ont une valeur hein, Parce que par exemple, si je modifie et puis que je fais entrer, bah, j'ai des résultats. J'ai des résultats, j'ai une erreur qui, qui remonte. Hein. Donc il faudra utiliser la fonction is set, hein, euh, pour savoir si cette valeur-là, elle existe ou pas. Et également utiliser la variable, la valeur pour euh, la fonction is set, moi pour vérifier que cette deuxième valeur existe bien. Une dernière chose qu'il faudra également vérifier, c'est la validité du code HTML qui est généré. Quand on est, euh, voilà, quand on est ici, il faudra qu'on regarde si euh, ce code-là est, est valide. Ou pas. On peut le faire pour cette page-là. Je valide pas le code PHP, hein, parce que ce n'est pas du HTML, je valide ce qui est produit. Hein. Donc, On va regarder si cette page elle, est valide. Donc, On va faire w3c valide valida validateur HTML, voilà, et on va aller voir dans le validateur, donc, si ce code-là est correct, on check, donc là, il n'y a, a aucun souci. Ça, il faut penser à cette opération, notamment au niveau du formulaire, on se trompe dans le HTML, on peut obtenir un formulaire qui est non-valide, et puis donc, notre prochaine ne fonctionnerait pas. Donc, euh, pour conclure, on a bien nos deux cases de saisie, notre bouton calculer, et on a bien nos résultats qui sont affichés euh, dans notre script PHP. Euh, bon, bah écoutez, sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention, euh, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.